Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'activité de Star Citizen. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une bonne et heureuse année de 1950. Durant les vacances, l'entreprise Cloud Imperium Games a dévoilé son teaser du jeu vidéo Squadron 42, qui est une reconstitution des événements survenant juste après le Red de qui a eu lieu dans le système Vega. Nous n'avons malheureusement pas de date de sortie pour ce jeu pour l'instant. Mardi dernier, la biographie de l'entreprise Cameline Solution, qui concerne plus particulièrement Victor et Adora Isaïr, a été publiée. Cette biographie retrace le destin tragique de ces jumeaux séparés par la pâte du gain. Pour les fêtes, Misk a décidé de marquer les esprits avec un coup de com'. En effet, il est possible à tous les citoyens de demander un freelancer pour un essai gratuit. Toutefois, cette offre est à durée limitée, il faut donc se dépêcher d'en profiter. L'entreprise Microtech a récemment communiqué sur une mise à jour du Mobyglass qui passerait en version 3.8.1 prochainement, permettant de corriger ainsi de nombreux bugs. Vendredi, le gouvernement a fait quelques annonces pour l'année à venir. Il semblerait que la vente de minerais soit dérégularisée, ce qui permettrait à plus de stations de racheter votre minerai, facilitant ainsi la vie des mineurs. L'iCash, logiciel informatique de l'Empire permettant de surveiller toutes les actions des citoyens, devrait être déployé vers le milieu fin d'année. Cela permettra d'ailleurs des transferts d'argent plus faciles entre les citoyens, ce qui devrait réduire le nombre d'échanges frauduleux, comme les faux appels de détresse. Nouvelle étrange, le système Crusader prévoirait d'autoriser le recel d'objets trouvés sur des morts pour accroître l'économie locale et, je cite, participer au recyclage des ressources dans une démarche écologiste. En parlant d'environnement, des perturbations gravitationnelles sont en train d'entraîner des changements majeurs dans le halo-down. Le chaos entraîné va très vraisemblablement changer le visage de la ceinture à jamais. Il va falloir attendre que l'équilibre revienne pour pouvoir découvrir l'ensemble des changements. Pour finir les informations de la semaine, Mercredi soir, vous pourrez retrouver sur notre chaîne un nouvel épisode de la série documentaire Science the Verse, qui abordera cette semaine les étoiles. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous des étoiles.